Bonjour à tous, Donc nous allons prier euh, car nous sommes en carême un chapelet des mystères glorieux sur le thème du carême, donc euh, avec ce livre pour aider à prier le chapelet aux éditions du Parvis. Et donc euh, nous prions dans la divine volonté, donc euh, Seigneur euh, multiplie toutes les grâces à l'infini, nous unissons aux anges. Euh, aux saints, à tous les saints, euh, à tout ton corps mystique pour obtenir la paix, tout particulièrement la paix en Ukraine, euh, pour obtenir la conversion de Vladimir Poutine, la conversion d'Emmanuel Macron et de tous les dirigeants d'une manière générale. Je crois, au nom du Père et du Fils, s'inscrire ainsi soit-il, je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du Ciel et de la Terre,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 Et que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Saint-Michel-Aclange de ta lumière, éclaire-nous. Saint-Michel-Aclange de tes ailes, protège-nous. Saint-Michel-Aclange de ton épée, défends-nous de tout mal et de tout péché. Ainsi soit-il. Cinquième mystère glorieux, le retour du Christ à la fin de notre vie. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel.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 Donc je vais prier maintenant euh, dans la foulée euh, des mystères euh, douloureux, toujours sur le thème du KM.